Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 236 de Stage One Et nous allons jouer aujourd'hui à Race 07 On va changer un peu de, de catégorie, on va jouer un jeu de voiture Un jeu de course Voilà, le son est ultra fort dans mes oreilles <rire> Je vais galérer, bon c'est pas grave Vous vous inquiéterez pas si, hein, si je je parle un peu un peu en coupé donc voilà on voit que c'est un jeu de course on va passer la cinématique ça n'a pas l'air de marcher à la manette donc on va pas jouer avec la manette du coup euh, appuie sur une touche alors qu'est-ce que je peux faire euh, je ne connais pas du tout le jeu je n'y ai jamais joué je sais même pas du tout si c'est facile ou pas facile ou quoi que ce soit alors on va dire un week-end de course complet on va se faire un petit week-end à pot voilà on va aller à Pau en passant par Caen. Bon, en plus ça a l'air sympa. Je savais pas qu'il y avait des courses euh, à Pau. Qu'il y avait une piste en tout cas. Et qu'est-ce que c'est que l'événement j'y connais rien. Euh, c'est euh, bah, en mini, tiens. Et Alors par contre, est-ce que je peux choisir une, une voiture française Ça existe ou pas les voitures françaises Non. <rire> non, c'est voilà. Voilà, voilà. Bah, une Suisse, tiens. Une petite suissounette. Celle-là elle est mignonne celle-là. Ah bah oui, on peut, oui on, peut, on peut regarder la voiture sous tous les angles, et bien. En dessous, non, non, non. Bon, ça sert un peu à rien. BMW Mini Cooper. Allez, continuons. Euh, tour de course. Attends, euh, 3. Attends, on va mettre 3 tours déjà. Nombre d'adversaires. Force de l'adversaire. Euh... Ok. Euh, en fait, ouais, boîte automatique, ouais. Puis on va essayer de commencer. Je sais pas du tout ce que c'est les touches, mais j'imagine que c'est le clavier. Ouais. J'imagine. Je prépare mon clavier. Voilà, voilà. Alors pour l'instant, niveau interface, ça me donne pas super envie d'y jouer. Hein. Niveau des menus, tout ça, ça a l'air beaucoup plus simulation que jeu. Hmm faire un tour d'essai chronomètre non non non non non je continue allez ah faut que je sélectionne un truc ou pas démarrer la course Appuie sur entrée contrôle hop oula donc ok c'est bien ce que j'avais dit c'est clavier est ce qu'on peut changer la vue non le temps qu'il met pour changer de vitesse Ouh Bon, alors premièrement <rire> j'aimerais bien changer la vue parce que je m'en fous complètement d'être à l'intérieur Ok, on peut regarder sur les côtés, on peut regarder derrière on peut regarder là Alors le but, voilà oh ça, ça a l'air d'être beaucoup plus de la simulation qu'autre chose est-ce que je suis à l'endroit Ou est-ce que je suis à l'envers Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais <rire> J'ai l'air d'une grosse grosse merde dans ce jeu-là. Alors, on va y aller. <rire> Il doit falloir savoir. Hein. C'est quand tu veux que tu passes la marche arrière. Hein. Et la marche avant. Allez Soyons ouf Non, tourne, tourne, tourne, tourne, tourne Ouais, mais il n'a pas l'air d'arriver à tourner. Il faut que j'aille où, là <rire> Je crois bien que je vais pas finir, premier. Je crois que je suis nul. Je crois que je suis nul <rire> Je crois pas que je vais avoir un bon avis sur ce jeu. Alors, est-ce que parce que je suis nul ou est-ce que parce que c'est totalement incontrôlable Moi je suis amateur des jeux de course où bon bah voilà... Où, où tu fais la merde Putain, il t'indique deux directions en même temps, est-ce que vous avez vu ça Putain bien que j'ai pas gagné j'aime bien les jeux de course où c'est que bah faut pas trop trop réfléchir non plus même si ça doit être un peu réflexe et technique que là là je suis en train <rire> je suis en train de pas gagner du tout et en plus en plus je m'amuse pas du tout très mal hein, en fait hein. Y a rien à faire. Hein. Bon, après c'est normal j'arrive à 150 dans le virage. Je peux comprendre que ça ne marche pas vraiment. En tout cas pour l'instant euh, c'est quand même bien la merde. Hein. Tiens je vais regarder derrière. Je sais plus comment on fait. Voilà, c'est pas mal ça derrière. Aïe. Ouh je suis arrivé à passer un virage. Ouais, J'ai ralenti avant euh, tout simplement. Je crois bien que les voitures de derrière de... commencent à me rattraper. J'aimerais crois... bien changer de vue, s'il vous plaît. Merde. Merde, j'ai appuyé sur une touche, qu'est-ce qui s'est passé On pause. Continue. C'est Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bug <rire> Vous avez vu ça ou pas Oh non Bon, ben ouais, euh, je crois qu'on va recommencer, ou nouveau départ, voilà, voilà, on va se faire un, un, une course, toujours, hein. Ah, ça a l'air d'être un, un peu mieux, donc, allez, on va repartir sur de bonnes bases, puis on va essayer de... On va essayer de ne pas finir dernier, dès le début en tout cas. On va essayer de se la jouer un peu moins bourrin, histoire de pouvoir... En fait, elles ne sont pas du tout rapides, mais mes adversaires sont pas rapides, c'est juste moi qui suis très très mauvais. Si tu passes les virages à plus de 50 km h bah tu, tu votes ta bagnole. <rire> Allez, passe ta vitesse, t'inquiète. T'inquiète, tout, tout va aller bien. Et je suis pas dernier, regardez, je suis 16ème sur 24. Hé hey. Je commence à comprendre comment on joue. Faut juste que j'arrête de prendre des virages à 90. En fait c'est un jeu réaliste en fait. Hein. C'est plus de la simulation hein, comme je disais. Sinon ils auraient misé sur le, sur le côté joli que là, bah, là c'est juste dégueulasse. Hein. Graphiquement euh, vous avez vu où je suis. Hein. C'est juste pas possible. Et... Hey. On s'en sort bien... Presque. Vous avez un problème de suspension. <rire> j'ai un problème de, de, de joueur. Je suis juste mauvais, c'est tout. Il voilà. n'y a pas d'autre explication. Et vous j'ai réussi à faire un tour. Ouais, je crois. Oui, c'est ça. Ouais réussi à faire un tour c'est plutôt pas mal je trouve ça bien donc je vais essayer d'en de faire un deuxième regardez je suis 15 quinzième je trouve ça bien aussi sylvanus et je suis là j'aurais dû mettre une majuscule à sylvanus c'est un peu c'est un peu moche oh putain bien, heureusement que je suis pas avec ma voiture Ça va qu'ici qu il est. Ça va, il est pas trop violent ce virage. Vous avez remarqué que c'était la première fois que je passais ce virage sans me viander. Moi je. Voilà. Je veux dire. Euh, voilà. J'ai envie de dire c'est plutôt pas mal. Je vais doubler, je vais doubler, je vais doubler, je vais doubler, oui, je t'ai doublé, non, il faut que je ralentisse parce que c'est un putain de virage de ouf. Allez, allez, je, vous avez vu la tête que j'ai, que je suis concentré, c'est un truc de ouf. Dans ah, ton cul, je vous ai niqué, oui, oui, je les ai doublés. Ah, ça c'est bien, ça. Yop, regardez ça, regardez ça, ça c'est de la maîtrise, ça, ça c'est de la maîtrise, mon petit. Ça, ça, c'est de la maîtrise. Je, je défonce ma voiture, mais c'est de la maîtrise parce que je suis dixième. Et que je j'ai peut-être une chance de ne pas finir euh, trop dernier. Ouh. On respire, c'est la ligne droite. Allez, on se reconcentre pour le troisième tower. Ok, d'accord. Donc là, voilà. Voilà, je, pas, je peux pas le passer à tous les coups. Euh, hein, Il voilà. n'y a pas de nitro par contre. Hein, euh, voilà, On n'est pas, pas dans une course euh, de rue. Euh, voilà. C'est juste des voitures de sport. Et donc faut juste savoir conduire pour, pour y arriver. Donc je me suis fait griller parce que je me suis tapé dedans. Hein. Non de Dieu En mmh, fait, mmh, mmh. ouais, le plus long, c'est pour se sortir des virages. C'est pas avec ma voiture, moi, je passe la et puis voilà, quoi. Enfin, c'est qu'on n'a pas l'impression, mais là, on, ça va très très vite dans le jeu, en fait. Hein. On n'a pas l'impression d'avoir la vitesse et pourtant, et pourtant, les voitures sont à 90 en, en que dalle de temps. Regardez mon compteur. Je suis à 90. Je suis à 100 déjà. Et on n'a pas l'impression d'être à 100. Enfin, après ouais du coup... Euh... Mais alors je sais pas si ces, si ces circuits là que je suis en train de faire sont des vrais circuits du coup parce que comme il nous dit qu'on est à peau, et comme ça a l'air d'être de la simulation est-ce qu'on est est-ce qu est, euh, est qu'on est dans, dans un vrai... un vrai circuit que, qui est vraiment emprunté par par des courses automobiles sportives en tout cas. Ah oh, mon dieu. Mon dieu. Alors là voilà, faire demi-tour sur la route, la route est pas assez large pour qu'on fasse demi-tour donc il faut passer la reculon, l'avant, là reculons. L'autre il met sa vie pour passer les vitesses. Et je suis toujours 16ème sur 24 donc c'est vraiment qu'il doit y avoir des putains de grosses bites euh, en guise d'IA quoi. C'est dommage tout à l'heure j'avais une bonne position. En tout, cas, en tout cas, mon deuxième essai, je trouve qu'il est mieux que le premier. Voilà, on va passer la ligne d'arrivée 16ème sur 24. Ça va. Je le vis bien. J'ai juste fait 20, euh, ben 40 secondes de plus que le premier tour. <rire> je me suis pas, pas meilleur entre les deux tours, mais entre les deux courses, oui. Sachant que la première course, j'ai pas pu la finir. Faut vraiment que je débranche ta manette parce que ça ne sert à rien la manette sur ce jeu. Ce qui est dommage aussi d'ailleurs. J'aurais bien aimé qu'on puisse... Qu'on puisse... J'aurais bien aimé qu'on puisse... Comment ça s'appelle Abandonner la course. J'aurais bien aimé qu'on puisse jouer avec la manette. Ça aurait été vachement bien quoi. Moniteur de performance, euh, non. Euh, championnat. Participer à un week-end. Allez on va passer à Valencia. On va se faire une deuxième petite course. On va, cette fois-ci on va pas rouler en mini, on va rouler en.. bon voilà. on voilà, voilà. Il n'y a pas de voiture française comme d'habitude, hein. de toute façon la voiture française ça fait pas la course. Et là on est dans des petites formules 1, ça va être énorme. Allez, on va commencer la session. On se fait ce fil de course là et on va je pense arrêter après parce que bon bah voilà vous en avez vu c'est un jeu de simulation. Il faut pas conduire comme un bourrin c'est pas fait pour ça. Euh, moi j'aime bien conduire comme un bourrin donc déjà j'aime passer au jeu voilà. personnellement à titre personnel. Continuer, qualification, démarrer la course et c'est parti. Alors c'est pas nous qui commençons hein. voilà on a, on a le contrôle uniquement après la ligne d'arrivée. Voilà, j'ai le contrôle. Alors j'imagine que ça va avoir rien à voir avec ce que je viens de faire hein, en termes de En terme de, de, de précision au niveau des virages. Ok, il me dit euh, 3 heures à l'avance qu'il va y avoir un virage déjà. Nududududu. Ah, ça fait plaisir de s'entendre en F1. Bon, le son est super fort. Hein. Moi, je, moi, je me suis mis à, Je me suis mis bas. Et, et j'ai déjà le son très très fort. Ce qui fait que, normalement, au montage, vous devriez... Je devrais pas mal baisser le son. parce qu'en, Sinon, il va couvrir ma voix. Alors là, il y a un virage violent. Mais du coup, je sais pas s'il faut mieux les prendre ou pas qu'avec l'ami. Putain. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Qu'avec la voiture de... <rire> Comment je sors de là Vous connaissez l'histoire du mec qui tourne sur lui-même Eh bah ben dis donc C'est une histoire sans queue ni tête En fait j'essaye de voir... En fait je me lève, ça sert à rien parce que mon écran, de toute façon je verrais pas mieux. Mais euh, j'essaye de voir ce qui m'attend en fait à l'avance. Bon là par contre je suis 24ème sur 24ème. Donc là... Là on peut dire que je suis mauvais. Il hein. n'y a pas de souci pour ça. Qu'accumule toujours 24 ème mais... mais je prends les virages à peu près bien ah non non oui peut-être oui oui oui non oui on touche pas les murs non alors là on va essayer de rejoindre la route hein, parce que voilà c'est tout simplement pas possible de tourner sur le sur le gravier enfin sur le ouais, sur le truc euh, sable. <rire> ok on triche allez allez On va pas prendre des virages, ils sont pas fous. Ah non, je fais qu'un tour sur 5. Ah. J'aurais pas dû laisser 5 tours. <rire> je crois qu'on arrêtera avant les gens. Parce que de toute façon, j'ai pas d'adversaire autour de moi. Yolo, la mouchette J'ai failli tuer un mec. ça va plus vite pour tourner comme ça, Il vaut mieux foncer dans les murs. On remarquera que la voiture de fin ne s'envole pas quand on tape les murs. Hein. Comme, pas comme l'autre de, hein, de Rally là. Et regardez, c'est beaucoup plus simple quand on tape dans les murs. C'est pas une connerie. Bon, par contre je crois qu'on est désavantagé hein, quand, on, quand on va dans les.. Hein, quand on fait du hors -peace. Regardez, qu'est-ce qu'on s'emmerde à prendre les garages Ça rien hein, les garages Yolo Et hop, c'est reparti Et bah ben voilà. Pénalité, oui, c'est bien ce que je pensais. Une petite pénalité au dehors. Ça peut pas faire de mal, étant donné la place où je suis. Pénalité, stop and go. Coupe, circuit. Circuit coupé, enfin, ouais. Ouh Ça me saoule, Voilà, on est marre je pense que vous vous en avez marre, si moi j'en ai marre, vous en aurez marre en regardant cette vidéo. C'est nul. Voilà, ce jeu est nul. Je veux pas faire de la simulation. Allez, on fonce dans un mur et on arrête là. Ah non, tu vois, même en fonçant dans les murs, j'arrive pas à perdre. Est-ce qu'on peut faire de la reculon Non, ça marche pas. Allez, on va s'arrêter là sur cette, sur cette magnifique course qui nous aura apporté beaucoup de choses, <rire> c'est-à-dire de l'ennui. <rire> euh, voilà, donc euh, Race 07, c'est un jeu pour ceux qui aiment la simulation, c'est pas un jeu pour les gens comme moi. Euh, donc euh, apparemment on peut faire du rallye, on peut faire de la F1, on peut faire pas mal de choses. On peut même rouler sur des circuits français, ça peut être intéressant, par contre faut pas s'attendre à avoir des graphismes de ouf, hein, comme vous voyez là le paysage ça voilà, c'est pas... Ah tiens, d'ailleurs mes, mes amis vont pas tarder à passer devant moi, je les entends. Attention, on va voir que les gens ne rattrapent pas. Hein. Ouais, bah ils, ils doivent être quelque part. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine pour une euh, prochaine vidéo, non Bientôt pour une prochaine vidéo. Euh, vous aimez si vous aimez, vous likez si vous likez, enfin, vous partagez si possible si vous aimez. Vous vous abonnez si vous voulez vous abonner, et c'est sympa pour suivre les prochaines vidéos. Et on se dit à la prochaine, dans pas longtemps, en général le lendemain. Pour l'instant, on est dans une période beaucoup de jeux. Allez, à plus